Je pense que pour des raisons de temps, on va passer au, au deuxième, à la deuxième présentation. Benoît Oui, donc présenter. Vincent, est-ce que Vincent est avec nous Est-ce que tu nous entends, Vincent Je ne sais pas si Vincent est avec nous. On avait des problèmes de connexion juste avant de prendre le live. Euh, je Oui, alors, Benjamin, euh, si Vincent n'est pas disponible, Benjamin va essayer de... Ce... Ouais. Est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir le... la présentation Ah, Vincent, Vincent, Vincent. Vincent est avec nous. Il nous dit « Je suis ici, mais je ne sais pas où <rire> ». Est-ce est que vous m'entendez ah, oui. on t'entend très bien. Très bien, oui. Ah, bon, parce qu'en en fait, là, on… Il y a notre modérateur qui m'a pris sur son téléphone et donc on se fait par téléphone interposé l'intervention orale quoi. Donc c'est c'est bah, très bien. enfin voilà. Mm -hmm. euh, bon ben, merci euh, merci à tous pour cette invitation et donc euh, euh, alors moi je me suis dit que pour cette biblio, il, faut, il, il fallait être audacieux. Et donc euh, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort hein, et, et, et euh, me suis lancé sur la, la présentation d'un papier euh, d'échographie cardiaque. Alors que bon bah tout le monde me, me connaît suffisamment pour savoir que j'y connais pas grand chose à l'échographie, mais euh, mais donc euh, je, vous, je vous présente donc un papier de euh, de, de des, des Anglais, c'est l'équipe de Gilmore et de Hawkins hein, euh, qui a colligé plus de de mille échocardiographies euh, dans la la, la mylose cardiaque à transthyrétine. On peut passer la diapo suivante. Est-ce est qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît Ouais, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Euh, non, non, on va revenir encore un coup. Juste la diapo d'avant. Voilà, merci. Euh, donc, euh, alors pourquoi faire euh, cette grande étude sur euh, l'échographie cardiaque et la mylose à transthyrétine ben, On en a déjà parlé un petit peu euh, avant, hein, l'échographie cardiaque. Euh, quand on, quand on s'intéresse au diagnostic, il y a des problèmes de, euh, de sensibilité et de spécificité. Est-ce que vous pouvez rester, s'il vous plaît, sur la diapo euh, euh, qui était indiquée Là, j'ai rien sans une. Là, je sais pas. Pour moi, c'est revenu sur la sur la première diapo, alors que. Introduction. Study. Et là, il me faut la deuxième slide en fait. Alors. Ou alors, si vous voulez, je vais faire le partage d'écran moi. Ça va être plus simple parce non, que enfin, là j'ai l'impression que c'est le décalage entre le, le, le live et le vous êtes sur le sur le site non oui oui ah c'est pour ça en fait dire y il a, y a 15 secondes de décalage entre le site et la plateforme là où on est en fait bon on reste sur cette diapo sur la diapo d'introduction s'il vous plaît pour le moment ok euh, je, je continue et donc euh, euh, je reviens donc la question c'était pourquoi faire cette grande étude sur l'échographie cardiaque et donc vous allez voir que derrière il y a une, euh, des questions sur le pronostic et puis sur euh, euh, des questions un peu de physiopathe voilà on peut passer à la diapo d'après voilà et donc le but de l'étude euh, c'était de décrire euh, les euh, altérations euh, structurelles dans une large euh, cohorte de patients qui avaient une amylose à transthyrétine prouvée euh, soit one-type, euh, soit euh, héréditaire, et de euh, corréler ces euh, anomalies euh, structurelles avec euh, le pronostic, et donc là, le pronostic, c'est la, la survie toute cause, euh, et d'essayer de, d'en déterminer les euh, les éléments pour suivantes. diapositive suivante. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Oui. Ok. Alors, si c'est affiché, moi, je n'ai pas encore le retour. Euh, donc, euh, les méthodes, euh, c'était euh, des amyloses cardiaques prouvées euh, qui euh, qu sont venues au centre de référence euh, euh, anglais de 2000 à 2019. Donc, vous voyez, sur une, euh, quasiment sur une vingtaine d'années. C'est une, une, une étude qui reprend une vingtaine d'années de travail sur les, sur les amyloses cardiaques avec euh, des critères diagnostiques sur l'amylose à transthyrétine euh, qui ont évolué au cours du temps euh, avec euh, la biopsie myocardique, les biopsies périphériques, le génotypage au début et puis qui sont petit à petit, à petit allés vers la persistance du, du, du séquençage mais aussi euh, la scintigraphie euh, au, au DPD. Et le principe c'était de prendre euh, les euh, patients avant euh, tout traitement anti amyloïde cest c'est-à-dire vraiment d'avoir la première écho avant qu'on fasse quoi que ce soit euh, chez cette patiente, et donc euh, on est sur euh, euh, un one shot, euh, une espèce de, euh, de de cross sectional je te dis, au moment où on, euh, on on fait le premier diagnostic où il y a cette première échographie cardiaque de référence euh, qui a été faite de manière standardisée dans ce centre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Résultat. Ok. Et donc, euh, on a 1240 patients qui ont été, un, qui ont été inclus, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment la force de cette étude. Hein, C'est-à-dire une, une, euh, une étude avec plus de 1000 patients euh, euh, avec une échographie cardiaque un peu approfondie. Euh, C'est quand même remarquable. Avec, vous le voyez, euh, un recrutement qui reflète euh, vraiment les spécificités régionales de, du centre de référence anglais. Avec 60% d'amylose wild type, et puis euh, le reste c'est du buté avec les patterns euh, anglais qu'on connaît, euh, les euh, AM60 et puis le, euh, les valines 122, qui sont les, les mutations euh, euh, afro-américaines. Et puis il euh, n'y a que 33 patients sur les 1200 qui ne font, font pas partie de ces trois groupes. Diapositive suivante. Oui, Et donc, euh, la, euh, la première description, c'est une description un peu générale de, de ces patients. Et donc, vous voyez qu'on ben, retombe à peu près sur nos pattes. Les, les, les patients qui ont une mutation euh, tyrosine 60, c'est des patients qui avaient été, euh, été décrits dans un précédent papier sur l'Operanar, qui sont relativement euh, jeunes et qui ont une atteinte mixte euh, neurologique et cardiaque et donc euh, ils arrivent un petit peu plus tôt probablement dans la maladie cardiaque avec un sexe ratio qui est un peu plus euh, qui est un peu plus faible que, que sur les wild-type et les valines 122 et un NT pro BNP qui est plus bas. A contrario, euh, on a euh, deux groupes de patients sur les wild-type et les valines 122 qui sont euh, euh, à peu de choses près euh, du même âge et du même sexe ratio avec néanmoins de, des grosses différences phénotypiques avec des patients euh, euh, dans les amyloses héréditaires qui ont... Euh, euh, une euh, classe de la NYHA généralement un peu plus élevée et euh, euh, un, un, un stade de la de l'amylose qui est lui aussi euh, un, un peu plus élevé que, euh, que dans les wild types. Euh, voilà, ces deux groupes euh, semblant être plus graves eux-mêmes sur le plan cardiologique euh, que, la, que la mutation tyrosine 60. On va passer à la suite. La suite et donc, euh, derrière, c'est la description échocardiographique. Alors, je vous passe, il euh, y, y, y a un tableau qui donne un petit peu mal à la tête, euh, qui fait une, une quarantaine de lignes sur euh, les variables éco-cardiographiques entières. Euh, en, en Et donc, euh, le, le, ce, si on peut résumer un petit peu euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont trouvé, la première chose qui est intéressante, c'est de se rendre compte que dans ces, euh, dans ces trois euh, groupes de patients, on a des épaisseurs pariétales qui sont exactement les mêmes et il n'y a aucune différence significative on a des épaisseurs qui sont balancées à 16 mm que ce soit sur le septum ou la paroi postérieure avec vraiment des un remodelage anatomique qui est similaire dans les dans les trois groupes ce qui est intéressant ensuite de noter c'est que ce remodelage il se fait pas de manière euh, homogène dans euh, sur sur, euh, il ne se fait pas de la même manière en fonction des groupes, avec en particulier une diminution euh, des, euh, de, du, du diamètre, du, euh, du diamètre télédiastolique et euh, de, du volume d'éjection indexé, qui est beaucoup plus important dans euh, respectivement l'évanine 122, qui est vraiment le, les volumes d'éjection plus petits, euh, puis les wild-type, puis euh, les tyrosine 60. Et donc vraiment, on a... D'un côté, on a vraiment l'impression d'avoir un épaississement simple, mais qui se fait au dépens, dans un cas vraiment, du volume d'éjection et du volume des cavités cardiaques. Et de l'autre, avec peut-être un épaississement qui se fait de manière un peu plus excentrique. Diapositive suivante. Sur les euh, indices euh, systoliques, il y a une euh, dysfonction systolique euh, qui est euh, documentée sur euh, chez ces patients-là, avec euh, euh, des paramètres de strain qui sont altérés à gauche, avec euh, là encore le même euh, euh, le même ordre d'altération avec euh, les, euh, les patients qui ont euh, la mutation valine 122 qui sont plus altérés que les wild types, sont eux-mêmes plus altérés que les tyrosine 60. Et puis euh, sur le ventricule droit, là encore, on a euh, le, le TAPS qui est altéré euh, plus sur les valines 122 que sur les wild TAPS que sur les euh, les tyrosines 60. Il positive suivante. Oui. Euh, la, le, le, la dilatation atriale euh, qui est, on va dire, un reflet de la euh, de, la pression, euh, de la pression de, de remplissage ventriculaire est-elle aussi plus euh, les, les deux oreillettes hein, euh, que ce soit l'oreillette droite ou l'oreillette gauche sont plus dilatées dans, euh, dans, dans les valines 122 que dans les wild-type que dans les tyrosines 60 avec euh, derrière sur les paramètres de dysfonction diastolique à peu près les mêmes, les mêmes types euh, de profils donc vraiment on se retrouve avec euh, toujours ce même ordre de, de gradation de la sévérité Diapositive suivante Est intéressant de noter c'est qu'ils ont aussi évalué les, les euh, problèmes valvulaires associés on se rend compte petit un que ces euh, problèmes valvulaires sont extrêmement fréquents avec euh, euh, sur les, les valines 122 un, un, des taux de euh, d'insuffisance valvulaire euh, que ce soit mitral ou tricuspide qui sont quasiment présents dans un patient sur deux euh, la deuxième chose qui est intéressant de noter c'est que la sténose aortique semble vraiment être une maladie associée à euh, l'amylose à transthyrétine sauvage. Vraiment, on a euh, de manière quasiment exceptionnelle euh, euh, la, euh, de la sténose aortique dans euh, dans les autres formes, alors même que euh, les valines 122 ont le même âge euh, que les wild-type. donc On pourrait imaginer que si c'est un problème d'âge, euh, les euh, wild-type et les valines 122 devraient avoir le même le même type de, de de de degré de sténose aortique ou de la même prévalence du moins la deuxième chose qui qu'on note c'est que quand on revient sur les les histoires de, de dilatation atriale on se retrouve avec euh, une des taux d'insuffisance euh, d'insuffisance mitrale et tricuspide qui sont pas forcément complètement corrélés avec la degré d'atteinte euh, de euh, de dilatation atriale on va avancer à la diapo suivante. Oui. Alors, derrière, donc là, c'était la, la description un peu phénotypique de base. Derrière, il y a une analyse de survie en fonction de cette, de cette, euh, de cette échographie. Et donc, la médiane de survie chez Evany 122, c'est 36 mois, euh, 58 mois euh, sur les wild types et euh, plus de 5 ans chez les euh, chez les tyrosines 60 et donc je vous passe l'analyse unie et multivariée. Mais je pense que ce qui est intéressant de retenir à la fin, c'est le modèle multivarié qui est clinique, biologique et échographique et qui inclut, c'est celui qui est en gras sur la diapositive, le strain longitudinal global, le stroke volume indexé, c'est-à-dire le volume d'éjection indexé à la surface corporelle le fait d'avoir une sténose aortique euh, significative la classe NYHA et puis euh, la classification biologique basée sur l'NT BNP et la et la clairance de la créatinine ce modèle qui est le meilleur euh, sur toutes les analyses multivariées qui sont faites a un, un coefficient C qui a qui, a, qui, a, qui a, alors en, en fonction des modèles qui entre 0,63 0, à 0.69 donc enfin, on est sur des des prédictions qui sont à peu près similaires Diapositive suivante, juste pour vous montrer que euh, dans les analyses ancillaires, on montre un petit peu euh, ce qui se passe chez les patients qui ont une sténose aortique et vous voyez que euh, si on parle de la l'éventuelle futilité euh, de faire des tabis dans les amyloses, on se rend compte que en tout cas chez les patients pour lesquels on n'a euh, pas fait de TAVI euh, alors qu'ils avaient une amylose à transthyrétine, les choses se passaient très mal. Alors Peut-être que c'était des patients qui de toute façon avaient des formes extrêmement évoluées de la maladie mais vous voyez que euh, les patients pour lesquels on ne on, on réalise pas de ta vie alors qu'ils ont une sténose aortique sévère et euh, une, une amylose cardiaque ont une, un pronostic extrêmement euh, sombre à court terme. Alors, euh, on, diapositive suivante, on va passer euh, à, à quelques mots de discussion euh, rapide parce que l'heure tourne. Euh, donc, on peut avancer de deux diapos pour être sur euh, euh, discussion point raised by the authors alors, la première chose, c'est que eux, ils insistaient sur l'hétérogénéité des phénotypes. Alors, moi, je pense qu'effectivement, les, phé les phénotypes échographiques sont, sont vraiment, euh, euh, sont clairement différents. Et ça, encore une fois, c'est la force de cette, autre, de cette, de cette étude, c'est d'avoir euh, le nombre suffisant de patients pour mettre en évidence ces, euh, ces, ces différences. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est permis par le, la, la relative homogénéité, pour le coup, de, du recrutement du centre. Mais on se rend compte aussi que bah il y a une hétérogénéité, mais il y a aussi beaucoup d'overlap parce qu'on est euh, euh, sur le même, euh, sur les les, les mêmes euh, épaisseurs, sur les mêmes. Enfin bon, euh, y a, y a, c'est quand même difficile d'aller faire euh, un diagnostic phénotypique phénoty avec l'échographie cardiaque. Euh, le gros résultat de cette euh, de cette euh, euh, étude, c'est vraiment de se rendre compte que les patients qui ont une amylose cardiaque on, on peut être gradés en tout cas dans leur dans leur centre et que les formes afro-américaines sont particulièrement euh, graves et qu'elles sont euh, plus graves que les wild type euh, sur le sur l'échographie et sur la survie. Euh, sur la survie, on, on se rend compte que euh, là aussi, euh, il faut aller très vite dans le traitement et je reviens pas sur euh, euh, sur le, le fait de traiter précocement ces patients. Alors. Euh, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui provient euh, de l'histoire de ces patients-là ou est-ce que ce sont des différences qui sont intrinsèques Et euh, alors eux, ils, ils échelonnent un certain nombre d'arguments qui pour lesquels ils présentent que c'est euh, des, des différences intrinsèques dues, à la, euh, dues à, la, à la différence de structure de la plaque amylouine. Donc, Je suis plutôt d'accord avec eux, mais enfin bon. Euh, le dernier point, c'est que euh, amylose cardiaque, plus sténose aortique égale euh, gros warning puisque ces patients-là euh, ont, ont un pronostic extrêmement grave. Alors si on avance euh, sur les amyloses euh, à euh, bah 122, donc il y a la, la, à mon avis le, le, un des résultats, c'est donc cette espèce de gradation dans la sévérité, mais c'est surtout le fait que les wild types sont très clairement différente des, des, des héréditaires. Parce que vraiment, quand on reprend le, le continuum, on peut imaginer que les tyrosines 60 euh, sont des, euh, des, des, des, des jeunes 122, et que si on attendait un peu, on, se, on, on est quand même chez des patients qui ont 10 ans de moins. Hein. Euh, à, à ce titre-là, on, on peut se demander si euh, les symptômes neurologiques euh, qui sont présents dans ces formes mixtes-là, euh, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est une chance euh, Ça leur permet quand même d'entrer de, dans le diagnostic avant d'avoir une amylose cardiaque trop euh, avancée et probablement maintenant d'être traité de manière plus précoce que euh, que les patients qui ont une forme cardiaque euh, isolée. Euh, euh, L'asténose aortique, alors bien sûr, c'est une comorbidité qui est, qui est importante, mais c'est surtout qu'on se rend compte que c'est probablement une pathologie différente chez les patients qui ont une amylose wall -time. Donc, vraiment, on est sur des patterns qui sont euh, qui sont très spécifiques. L'autre chose, c'est que on se rend compte que dans les modèles multivariés, il n'y a vraiment pas euh, de… Euh, on se rend compte que le type de mutation ne revient pas. Et donc, euh, autant on avait euh, beaucoup au début glosé sur telle mutation est plus grande que celle-là, et puis le, le papier est beaucoup là-dessus, autant on se rend compte que quand il s'agit de faire du pronostic, on se rebase euh, non plus sur le génotype, mais sur le phénotype, et que le génotype seul… Ne permet pas de prendre en compte l'extrême hétérogénéité de ces patients. Euh, diapositive suivante, donc discussion other points. Euh, le dernier point, c'était que les, les, les auteurs, à la fin, font une espèce d'envolée physiopathologique en, en, en disant que, bon, bah, bien sûr qu'il y a une, euh, le, le, la dysfonction diastolique, elle est là, mais que, quelque part, le, le, la, la diminution du stroke volume, de, du volume d'éjection, c'est une autre forme de, de, de, de, de dysfonction systolique et que euh, et ce d'autant plus que euh, euh, le stroke volume a pas pu être probablement très bien évalué chez ces patients-là qui, vous l'avez vu dans les formes les plus graves, avaient une, euh, avaient, euh, une insuffisance mitrale et tricuspide euh, qui rentrait pas en compte euh, mais qui augmente de facto le le, le, le, le stroke volume. Et donc, euh, à ce titre-là, euh, vous avez euh, appendu au, au diagnostic, une. Euh, un, ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans la diapositive suivante, un, un petit éditorial qui a été fait par l'équipe de Matt Morer et qui reprend les courbes de pression-volume de ces patients-là, c'est-à-dire qu'ils ont repris les euh, les paramètres échocardiographiques et ils en ont euh, dérivé euh, les courbes de pression-volume en particulier ils ont estimé de manière indirecte les pressions avec le rapport E sur E. Et donc, ils ont déduit que les capacités contractiles des patients qui ont une forme tyrosine 60 sont baissées de 40% par rapport à la normale, et que euh, 50% pour les amylose wild type et euh, plus de 60% pour les euh, valines 122. Euh, les limites de cette étude, c'est que, euh, bon, bah, bien sûr, le stroke volume il a été euh, mesuré de manière indirecte puisqu'il y avait des régurgitations de valvulaires qui n'ont pas été prises en, en compte. Euh, c'est une étude one shot et donc il n'y a pas de données longitudinales. Euh, ils disent que l'échographie est euh, standardisée. Dans leur, dans leur centre, mais sur une période de 19 ans, c'est quand même difficile à croire euh, que l'échographie n'est absolument pas euh, é, euh, évoluée en, en, en quasiment un cinquième de siècle, euh, alors même qu'elle évoluait dans tous les autres domaines de la cardiologie. Euh, il est a un peu dommage aussi que euh, on n'ait pas un peu plus d'idées euh, sur euh, l'impact de chaque variable. On va pouvoir avancer vite fait sur... Euh, euh, les analyses en cova parce que vraiment c'est c'est vraiment pour pinailler et euh, on va on va pouvoir conclure donc je pense que c'est intéressant de donc dernière diapo euh, de updater en tout cas le, nos nos comptes rendus d'échographie et je suis pas sûr que ça vaille encore le coup de mettre la FEVG à part pour les patients qui sont vraiment euh, sur une forme terminale de la mal de la maladie on voit aussi que quand euh, l'échographie est faite dans un centre expert il y a vraiment une nécessité d'une analyse vraiment globale, anatomique et hémodynamique lors de l'échographie cardiaque. Et encore une fois, euh, le, je vous ressouligne euh, le grading de sévérité entre les trois formes et le fait que vraiment le, euh, les formes wild-type et héréditaires sont très clairement différentes. Je vous remercie. Ça a été un peu laborieux hein, avec les histoires de... Je ne sais pas si vous m'entendez, mais, euh... oui, mais. Merci oui. beaucoup Vincent. Oui, euh, bon, bah, écoute, euh, bravo de t'en être retiré malgré euh, les difficultés euh, techniques. Euh, je ne vois euh, pas de média pour, absolument pas ce qui se passe, et donc c'est. Mais alors, c alors écoute, euh, tu euh, as très bien fait ça. Euh, on n'a pas, euh, je n'ai pas vu de, de questions là, dans, le, dans le fil de, de chat euh, associé. Euh, je ne sais pas si euh, du côté de, de Poitiers là, vous aviez des, des questions particulières pour Vincent. Oui, il y a des petites choses à revoir, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, notamment le, on a la structure du, du VD quand on parle, mais par exemple pas du tout, enfin on a la fonction du VD quand on parle mais pas la structure, donc l'hypertrophie VD c'est un critère diagnostique notamment pour l'amylose mais enfin ça peut faire partie en tout cas mais maintenant pas, ça n'a pas été étudié comme étant un potentiel, un facteur pronostique de l'évolution de la maladie. Ce qu'il faut retenir surtout c'est effectivement le, ce qui est l'association du RAC avec l'amylose ATTR, c'est vraiment l'apanage de l'ATTR et pas du tout des mutés, donc ça, ça montre qu'on connaît encore vraiment, il y a encore Beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur la physiopathologie de la myose ATTR. Euh, bon, en tout cas, on n'a pas de questions sur le chat, donc je pense que malheureusement, on va devoir en rester là et puis vous dire rendez-vous au lundi 1er avril pour la prochaine bibliose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée.